S'il te plaît, ne te plains pas, bien sûr, on te comprend Mais tu dois avancer, oublie le passé Pourquoi pleurer, dramatiser, la vie s'arrête pas là Il faut que tu t'accroches, il faut que tu sois fort mais chaque jour je donne tout Et chaque jour j'échoue Oh, dites-moi quand tout ça finira Regarde-moi et ose dire Que ça a l'air amusant Ces pensées vont me détruire Mais je dois faire semblant de sur. Porter le chagrin, alors qu'au fond je ton nom. Oh, je t'en prie, prends-moi la main, mais tu ne peux pas, tu ne comprendras jamais. Regarde-moi et ose dire Que ça a l'air amusant Ces pensées vont me détruire Mais je dois faire semblant De supporter le chagrin Alors qu'au fond je crie ton nom Oh je t'en prie, t'envoie moi la main Et tu ne peux pas dire